Au départ, euh, rien ne me prédestinait à, à travailler dans le service des urgences. En, en réalité, pendant une bonne dizaine d'années, euh, je travaillais comme psychologue dans l'unité de soins. Et euh, nous nous occupions alors des patients une fois qu'ils étaient hospitalisés. On s'occupait de la seconde ligne, comme on disait. Mais euh, les circonstances particulières ont fait qu'il qu a fallu euh, réorganiser le service, d'une part... Euh, la, la, la raréfaction des assistants en médecins en psychiatrie et puis d'autre part un, un nombre croissant euh, d'arrivées de patients aux urgences. Euh, ces deux éléments ont, ont décidé le chef de service euh, de faire en sorte que les psychologues puissent intégrer la première ligne alors, la, la, le travail des urgences, de, de façon à ce que nous puissions de cette, alléger le, le, le travail des médecins. Et donc c'est comme ça que les, les psychologues du service, pas seulement moi, mais mes collègues également, euh, nous nous sommes retrouvés avec le, le téléphone euh, et avec le, le bip de garde. Et euh, ce n'était pas euh, quelque chose qui était évident au départ, quand bien même nous avions déjà un peu d'expérience. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui laissait peser quand même un certain poids et une certaine anxiété, euh, sur chacun d'entre nous. Alors l'idée d'écrire ce, ce bouquin, c'est simplement dans, le, dans la volonté de pouvoir euh, euh, dépasser euh, disons les, la façon la, la plus commune ou la, la plus réductrice peut-être euh, euh, avec laquelle on considère le travail des urgences, c'est-à-dire d'une part une étape diagnostique et puis d'autre part une étape d'orientation du patient. Effectivement, c'est deux étapes très importantes et il faut, faut, faut les réaliser. Mais l'idée euh, du livre, c'était de pouvoir aussi euh, euh, prendre acte de la parole des patients dans ce moment très particulier euh, des urgences. C'est quand même une clinique un peu extraordinaire, une clinique qui convoque le patient dans un lieu euh, particulier euh, le lieu, la salle d'urgence en tant que tel, mais dans un lieu pour lui-même également, un lieu particulier, c'est-à-dire que ce qui va s'énoncer dans cet espace euh, euh, de la salle d'urgence sont souvent des paroles euh, assez inattendues, mais inattendues à la fois de la part du patient, qui, qui s'autorise parfois malgré lui-même à, à dire un certain nombre de choses, et aussi inattendues de la part du soignant. Et Du coup, le soignant est quand même chargé d'une position particulière dans cet espace euh, singulier. Et puis, euh, et ben voilà, il a à en faire un certain usage et c'est ce que j'essaie de, de mettre en œuvre dans le bouquin.